La très grande majorité des accidents sont environ du domicile Genre c'est pas Paris quoi ici hein. Alors, euh... Je pense qu'il y, y a plus de chances de taper un sangliard qu'un être humain tu vois Oh là là, droite gauche, droite gauche, step back, step back James Harden, je te balindique la bouche Un petit jeune de 18 ans dans euh, la, la Golf 4 ou la Golf 5 GTI, mes couilles. Il va se faire arrêter. Il va prendre le grand tarot de ses morts. Le jeune en Mercedes ou en grosse BM, il a plus de chances de survie. Le petit jeune avec la Mégane, la Mégane 2 RS ou la Megan 3 RS m'amène. Il a le permis qui saute, lui. Le gars de 30 ans qui sort du PMU, pareil, lui... C'est, Lui c'est le bon client tu vois C'est Lui aussi il va raquer 30 ans dans supercar je, je prends mon exemple Luxueux chat Luxueux, privilège as fuck T'as pas une, une dégaine de dealer ou quoi La caisse est sympa Il me rase vers le mur Ah non, il y en a eu avant Hello Alors grosse pute avec tes armes en diamant Toi aussi tu joues avec celle là Bon, moi j'essaye J'ai qu'une envie, c'est lâcher un spray sur un mec à distance avec cette arme pour pouvoir l'essayer Alors attends, voilà On voit un peu comment elle est foutu au cas où Les gars, regardez bien comment elle est foutue. Ok, corps à corps, elle est vraiment bonne. Et ça, vous dites qu'elle a été nerve cette arme-là J'étais pas full life les gars on est d'accord Voilà J'ai besoin de cartouches de fusil à pont. Ennemis dans la zone de zone Vous avez entendu la smoke pouvez par ici C'est lui que je cherchais. Non, non. P -p -p -p -p -p -p. Prends ça à M4 Non. mort. Ah c'est rigolo de faire ça quand même à des gens. Mais non les gars regardez. Il joue avec mon shotgun et la cast-off 762. Alors j'entends tirer là-bas au fond. Ça, c'est le joueur bouclier. Ok, donc il y a un mec qui me rade à droite, il y a un mec qui me rade là, et un bouclier à gauche. Regardez les gars. On joue accroupi, on se montre pas. Là je vais viser là. Tout est une histoire de timing les gars. Si... Oh là Eh hey, Le bouclier il va où Regardez-le Ok Il va où il a, Les gars il est, de, il est en train de faire le dauphin dans le gaz le mec Il est dans le gaz les gars Ah J'ai vraiment envie de faire propos au chat. Je vous le dis les gars, vous allez tous mourir sur votre rotation. Quoi Je l'ai tué Quoi Je shit pas Eh, hey, hey, ça va Tu me tires dessus, gros Tu me tires dessus Tu me tires dessus Qu'est-ce que tu fais C'est en moi que tu tires Pourquoi tu me tires dessus à moi On joue pas au même jeu, connard Wouah Wouh Sorry, la Sorry, not sorry, man La mort blanche. Oh merde. Je sais plus comment il s'appelle, le mec a fait la mort blanche. Ce vieux suédois là. Trop trop fort. Hein. Hmm. Oh mec, jamais j'aurais cru de toute ma vie que ce, que ce mec là arriverait à me tuer. De toute ma vie, jamais j'aurais pu croire ça. Ah mais t'avais tes armes, Jean Con. Comment j'aurais pu me douter que t'avais déjà tes armes Oh qu'est-ce qu'elle est forte cette arme On en parle Quelqu'un veut en parler Quelqu'un veut, veut lancer le sujet Kawaii EU avec des logos bizarres. Euh. Salut, Zieti. Frérot, pourquoi, pourquoi tu fais le cake? Euh... Pourquoi tu fais le cake bah, en face de moi là? Machin mes couilles EU Encore toi du con. Mais non je suis pas so bad, c'est toi qui pue la merde frérot tu. Tu te branles sur ta daronne qui elle-même se fait branler par son chien en train de regarder un manga, qu'est-ce que. Oh non. Non man, I'm sorry man. Mais la YM assiste. Sérieux, c'est quoi cette merde Mais qu'on le retire la YM assiste Ça fait longtemps, les gars, qu'on n'a pas fait de game avec la X. Encore toi le lapin Tu m'as déjà m'assiste une fois. Tu vas, tu vas pas le faire deux fois. T'es déjà retombé sur tes classes, Lapin Brutal Et alors là quoi Ah oh ouais... Ah oh ouais... À un moment donné, je me dis que j'ai une addiction. Je me suis branlé dessus comme si c'était juste un jambon. Alors que non... Je vais prendre ma ligne. Pour lui tirer dans l'oreille. Hey Je vais gagner, chat, cette partie. C'est abusé. C'est genre de choses qui est tellement pas autorisé ça. Fuck you, TTV, fuck you, man, fuck you, fuck you, man, fuck you, fuck you, et hey, fuck you, TTV, fuck you, fuck, fuck, ah, fuck you, fuck you, ah, Fuck you, Titi! Sorry, chat. C'est moi, je C'est moi, gamin. Je te raconte l'histoire de l'être humain. Au début, il n'y avait rien. Au début, c'était bien. La nature avançait, il avait pas de chemin. Puis l'homme a débarqué avec ses grands souliers. Coup de pied dans la gueule pour se faire respecter. Faut que tu t'attends Faut que tu t'attends Tu vas pas mourir de tata Tu vas pas mourir de tata Je crois que je l'ai repéré Je me dis que j'ai gagné C'est encore trop easy Je me suis sorti de mon lit Pour rien ah. On remonte à 19 000 ça veut dire Qu'est ce que ça veut dire